Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter ma version d'un tour bien connu des magiciens puisqu'il s'agit de Tell Me Stop d'Aldouf Colombie Bon, pour commencer ce tour là, il nous faut d'abord un paquet de cartes de quoi ouvrir le paquet de cartes Donc Jeu de cartes, jusque là, euh, ça surprend personne. J'ai enlevé les jokers pour le tour, vous allez comprendre pourquoi. Donc contrairement à d'autres magiciens qui prétendent euh, mélanger alors qu'ils ne mélangent pas, moi je mélange vraiment. Enfin ça c'est ce que tu crois en réalité. Euh... Voilà, c'est la réalité, j'en sais rien. Donc je demande au spectateur de couper le jeu en deux, ce qu'il fait. Et je vais passer les cartes sur la table dans cette euh, partie du paquet. Je vais lui demander de me dire stop tout simplement dès qu'il le souhaite. Donc on est parti. Stop ici par exemple, je vous montre la carte, vous la retenez, et je vais la perdre dans le reste des cartes encore à nouveau, et tout cela sera perdu dans ce paquet-là. Personne ne sait où est la carte, personne ne connaît son identité, même moi je ne la sais pas, je n'ai pas regardé dans le retour de la caméra, du coup je ne sais même pas si le tour euh, va réussir chez vous. Voilà, c'est un, une super idée, hein, franchement c'est génial. Et dans ce paquet-là, maintenant qui peut même être remélangé, pour euh, les plus sceptiques euh, d'entre vous, on va refaire exactement la, la même expérience. Et je vais à nouveau passer des cartes sur la table, vous me dites stop, dès que vous le souhaitez. Bon, les gens ne prennent pas trois quarts d'heure en général, mais bon. Stop, stop ici, ça vous va Ok, on tombe sur un 8 de trèfle. Alors, une carte avant, c'était un 4, une carte encore avant, c'était un 6. Là, on a un 10, et même des cartes après, on a 3, 10, 8. Ok, on a vraiment des, des valets, 5, 2, on a vraiment des cartes totalement aléatoires. Mais on a 8. C'est intéressant 8. Surtout la valeur. Parce que si on compte 8 cartes dans ce paquet là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tombe sur une carte. Je ne sais pas si, si c'était la, la carte qui avait été sélectionnée avant, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, moi j'ai le 4 de carreau. J'espère que cette routine vous a plu. Euh, ça fait quelques moments que j'ai essayé de la retravailler, donc de façon un peu plus impromptue, un peu plus improbable Puisque le paquet peut être mélangé avant, pendant et, euh, et après la routine, enfin à tous les moments possibles et inimaginables Et que surtout la position de la carte n'est pas la même à chaque fois, donc ça varie euh, en fonction du tour des gens, euh, ça, voilà C'est différent Après je souhaite quand même remercier euh, Juliette et JS qui ont été mes cobayes en fait pour la création de ce tour sans le savoir donc, merci à eux de m'avoir fait avancer et progresser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Des prochaines, en arrive bientôt sur la chaîne. Voilà, l'été, c'est bientôt fini. C'est sûrement la fin des routines estivales. Merci beaucoup et euh, à la semaine dernière. quoi.